Alors maintenant, moi, je vais vous présenter la catégorie des 9-11 ans. Et on va commencer par Marc Dagnaud, qui a écrit Lord Pythagore, le cheval mystère de l'Ouest. Je vous montre la couverture. Donc, Lord de Pythagore, c'est effectivement un cheval qui, comme son nom l'indique, est un cheval qui maîtrise les mathématiques. Il appartient à Rose et à son papa Octave, qui, après avoir fait le tour des cours d'Europe, ont décidé d'écouter l'appel de l'Ouest et sont partis aux États-Unis, à l'époque du Far West, pour présenter ce cheval magique. Sauf que les Américains sont moins, moins émerveillés par la magie de ce cheval, et Octave et Rose se retrouvent à fuir sans rien, avec juste Lord Pythagore. Et Ils sont accueillis par une vieille femme indienne. Et ils vont découvrir la vie euh, chez les Apaches. Euh, Marc D'Agneau écrit non seulement très bien, mais en plus, il a aussi de magnifiques illustrations. Je vais vous montrer celle-ci. Il y a quelques illustrations dans le roman qui sont en noir et blanc. Donc Là, c'est euh, le retour des Apaches après la guerre contre les Blancs. Voilà. Euh, c'est un roman qui est très court, où on sent bien... Euh, le, le, vent, euh, le vent du Far West qui souffle, on, on partage la vie des Apaches, on est avec eux autour euh, du, euh, du repas du soir. Enfin, voilà, C'est euh, vraiment un joli roman d'aventure. Euh, voilà. Et vous découvrirez, euh, Lord Pythagore, euh, quel est son secret. Parce qu'il y a un secret, mais que je ne vous dévoilerai pas maintenant. Je sais, toujours <rire> Droite au but de Jean-Charles Berthier, remporter le tournoi des espoirs, c'est le rêve de Félix. Félix et son équipe, qui l'an dernier ont perdu à la demi-finale. Et cette année, ils ont décidé de prendre leur revanche. Cette année, ils vont gagner. Mais cette année, il y a une équipe, une équipe mystérieuse, qui ne leur reste pas très longtemps. C'est une équipe de filles. Mmh. Rah, des filles alors qu'il n'y a que des équipes de garçons, les filles, c'est nul au foot. Eh ben pas forcément. Potier venait de nous indiquer la marche à suivre pour se tirer de ce bourbier. Sur le moment, je ne savais pas si je devais crier au génie ou lui passer un savon. Olivier savait, lui, vu la couleur de ses yeux. Car les stratagèmes de Potier n'échappent jamais à Olivier. À partir de là, tout s'est envenimé. Romu ramassait des rafales de bourre pif par la latérale supersonique. La grande perche de devant s'accrochait au maillot de Mathias, à la façon d'un éboueur sur un camion poubelle. Et Amine était carrément ceinturée à chaque appel de balle par la pauvre fille aux allumettes. Mon pauvre potier, lui, avait droit à un traitement spécial infligé par Chloé en personne. Elle lui laissait si peu de répit qu'il n'avait plus besoin d'en rajouter. Il passait le plus clair de son temps les quatre fers en l'air, sur la pelouse, et elle le narguait sans cesse. En attendant, eh bien, si vous voulez savoir la suite, <rire> vous l'irez droit au but. Droite au but, ça parle de foot, ça parle aussi de fair play, ça parle aussi de sexisme, parce qu'il n'y a pas d'âge pour en parler, parce que cette équipe de foot, ça a beau être une équipe de filles, et eh ben, elle en a sous les crampons. Le fantôme de mon grand-père, par Yann Corridian. Alors, le fantôme de mon grand-père, c'est un sujet un peu moins léger, parce qu'il en faut aussi. Jeanne n'a pas connu son grand-père. Il est décédé avant qu'elle soit née. Et un jour, elle a son fantôme qui apparaît dans sa chambre. Elle a été au cimetière avec son père, rendre visite à la tombe de son grand-père. Et il y avait un chat blanc sur, ce, sur ce, cette tombe. Et c'est le chat qui permet aux âmes qui le souhaitent de venir parler aux vivants pour un temps limité. Donc Jeanne va découvrir son grand-père. Elle va découvrir comment son père ressemble à son grand-père physiquement. Donc C'est un roman qui parle de la famille, qui parle des défunts, du fait qu'on ne les oublie pas. Euh, C'est vraiment un, un roman euh, très tendre, qui n'est pas du tout sombre, parce que son grand-père a aussi un point commun avec Jeanne. Ils sont tous les deux très gourmands. Et un fantôme, ça mange. Donc régulièrement, ils vont tous les deux faire euh, des radias... Euh, dans la cuisine, pour manger du tiramisu, pour manger voilà, des petites choses comme ça. Et Jeanne est la seule à le voir. Grand-père Charles n'est vu par personne d'autre. Voilà. Et je vous laisserai découvrir comment ces deux personnages apprennent à se connaître, voilà, à, travers, euh, à travers la mort et à travers le souvenir. Un très joli roman. Et on va finir par Beurre breton et sucre afghan de Anne Rebinder. Beurre breton, comme son nom l'indique, se passe en Bretagne. Et Sucre afghan, parce que c'est un village qui va recevoir la visite, entre guillemets, de réfugiés afghans. Autant vous dire qu'ils ne sont pas attendus avec beaucoup de joie, parce qu'on euh, a toujours peur de l'inconnu. C'est des afghans, ils viennent dans le village breton. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire Est-ce qu'ils vont venir voler leur travail Et les enfants sont comme les adultes, eux aussi, ils commencent à parler, à se demander un peu… Euh Une fois en classe, ça a été encore pire. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on n'en avait qu'un avec nous. Il y avait aussi deux filles et un garçon qui sont allés dans la classe des CP, CE1, CE2 et un petit qui est parti avec les maternelles. Au début, il était plutôt timide, le nôtre, avec l'air perdu. Nous, on ne le quittait pas des yeux, hypnotisés. Personne n'a compris son prénom quand la maîtresse lui a proposé gentiment de se présenter. Il y avait des sons dedans qu'on ne sait même pas écrire en français. Puis la maîtresse, qui est très patiente, a pris le temps de l'écrire avec lui, syllabe après syllabe. Et au final, ça a donné ce prénom, ce prénom bizarre écrit sur le tableau. Ekmatuala, avec de grandes lettres toutes rondes et régulières que seule notre maîtresse sait faire. Nous, même quand on prononçait toutes les lettres, ça ressemblait à rien. Lui, ça faisait comme des bulles de savon qui lui sortaient de la bouche. Ce que j'ai pas du tout aimé aussi, c'est qu'Ekma Tuala. il était drôle. Alors en deux-deux, c'est devenu le préféré de la maîtresse. Lily nous raconte cette histoire et Lily, elle va devenir très amie avec Ekma. Oui, parce qu'Ekma Tuala c'est trop long à prononcer, donc elle l'appelle Ekma. Et Lily... Elle a un papa qui est au chômage qui a toujours rêvé de devenir un grand chef mais euh, c'est un chef contrarié donc il a dû faire un travail qui ne lui plaisait pas du tout jusqu'au jour où il a perdu son emploi. Et euh, avec il a un papa lui aussi, ils ont fui la guerre tous les deux qui s'appelle Esma et ils vont devenir très amis le papa de ces deux enfants et ils vont découvrir ils vont découvrir en fait la culture de l'autre à travers la cuisine. Et ils vont décider d'ouvrir un food truck mélangeant le beurre breton et le sucre afghan. Et je vous laisserai découvrir si cette idée est une bonne idée et comment ça va se dérouler. Et c'est fini pour moi.